Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons. Les amis, je vous l'avais dit, je vais vous faire des petites productions sur ce nouveau jeu de Fairlight, hein, Fairlight filiale de Lilith, énormissime, vous allez le voir, on a déjà le retour des Kraken, des méga baleines à la CB infini, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord. Il n'y a pas plus simple en plus. Les amis, donc, je vous le disais, c'est le retour des Kraken. Ils sont jamais vraiment partis. Hein. On récupère les baleines de Rock qui viennent évidemment tester ce jeu énormissime. Mais, est-ce que pour autant, ce jeu est très axé pay to win. Quelles sont mes premières impressions J'y joue pas mal, hein, je vous dirais. J'y joue à peu près autant que Rock actuellement. Je vais vous dire ce que j'ai acheté, combien j'y ai mis pour le moment. Comme ça, ça doit vous donner un petit peu une idée. Donc déjà, il faut savoir qu'au niveau des achats de bundles, hein, c'est exactement comme tous les jeux avec Achat INAP et tous les jeux de Lilith, c'est les mêmes paliers. Il y a des tout petits bundles à 1€, ceux à 5€, ceux à 15 ou 20€. Il faut acheter vraiment si vous devez dépenser que ce dont vous avez besoin. Avant de parler de ce que j'ai mis et à combien je suis, vous le voyez, hein, 825 000, j'approche tranquillement le million. Parlons de mon serveur, je suis sur le serveur 49 au niveau des puissances. Vous allez pouvoir, j'ai perdu la connexion. Qu Au niveau des puissances, vous allez pouvoir comparer avec votre propre serveur. Regardez le classement. Le premier de mon serveur est NTS Dr. Slow Et le quatrième à 18,5 millions. Le quatrième à Rue 91 à 10,7 millions est un joueur de mon alliance c'est même le leader de mon alliance si votre royaume normalement n'a pas encore débloqué je crois que c'est le cas hein, de tous les royaumes le euh, mérite alors lequel alors c'est puissance d'alliance le nouvel aube la pierre d'augure hein. nouvelle aube et eh bien vous n'avez pas encore accès au classement des alliances mais déjà 10 millions et 18 millions pour le premier c'est pas mal du tout mais comme vous allez le voir il y a bien bien plus regardez je vous partage ce qui se passe sur d'autres serveurs au niveau des puissances individuelles on a d'autres serveurs qui sont à peu près au même niveau que nous, à noter avec mes 825 000 de puissance, je suis pas totalement éclaté, j'ai commencé hein, sur le jeu avec un petit peu de retard mais je suis pas totalement à l'ouest je suis 450 Unième, 450 et J'avais un doute entre 452 et 451 Sur mon royaume, si vous regardez Donc ce screen que je vous partage hein, D'un autre royaume, je suis sur le 49 hein, euh, Ils sont à peu près pareil Le premier à 10 millions Les suivants sont entre 11 et 12 millions Ce qui est pas mal hein, Donc euh, c'est à peu près équivalent à mon serveur Mais là, c'est vraiment que Sur certains serveurs hein, Où on arrive à avoir quelque chose Plutôt de raisonnable et de raisonné, Mais vous allez le voir, il y en a qui ont complètement craqué. Regardez déjà cette alliance, la Storm Legion. Et franchement, déjà, ils sont à 211 millions de puissance. Ils doivent être bien au-delà à présent. Pour vous donner un ordre d'idée, mon alliance actuelle a une puissance de 54 millions pour 73 membres. C'est déjà pas mal, mais eux, ils sont... 4 fois plus puissant ça brûle hein. mais ce qui brûle c'est surtout leurs joueurs regardez je vous partage The Nephisto alors pour ceux qui ne connaissent pas Nephisto Nephisto était je crois qu'il avait arrêté un rock un énorme une énorme baleine de rock et regardez il est déjà à 52 millions, 52 millions de puissance. Pour en arriver aussi vite à 52 millions de puissance, je dirais qu'il a déjà au moins, au minimum, je dirais qu'il a déjà, parce que c'est une question de rapidité en fait, je dirais qu'il a bien dû mettre un 15 ou 20 000 dollars dans le jeu, tranquillement même, peut-être même un peu plus, entre 20 et 30 000 dollars pour arriver aussi vite, aussi haut. Autant vous dire que Lilith, Fairlight, hein, est bien content d'avoir ce genre de joueur. Le mec, il lâche sans compter, mais ce n'est pas le seul. Dénéfisto. alors... Des gros comme Nephisto, il en avoir ailleurs, j'en ai pas encore vu ailleurs, n'hésitez pas les amis en commentaire ou sur le discord à m'envoyer des screens des plus grosses alliances ou des plus gros joueurs de votre royaume parce que là déjà Nephisto heureusement il n'est pas sur mon royaume, je sais plus sur combien est Nephisto. mais en tout cas ça va brûler pour ses adversaires, surtout avec son alliance à plus de 200 millions Regardez le classement de son royaume, il n'y a aucun euh, challenger derrière lui, enfin du moins très proche de lui, même si 47 millions c'est pas mal. Il y a donc un second compte qui n'est pas le sien, juste derrière un second joueur illisible, c'est écrit en chinois je pense. 47 millions et après ça chute à 17 millions, autant vous dire que... À part le joueur à 47, il hein, n'y en a aucun qui va aller se friter avec Nephisto Heureusement, ils ne sont pas de la même alliance. Hein, mais en tout cas, deux joueurs énormissimes. Et après, on tombe sur du traditionnel. On retombe à 17 millions. Comme sur mon serveur ou sur l'autre serveur que je vous ai montré. Hein. On est vraiment plus classique par la suite. Hein. Ensuite, je vous montre un dernier classement de serveur où vous le voyez, hein, il y a d'autres joueurs où là, ce serveur-là, je ne sais pas quel est ce serveur, mais vous le voyez, c'est le serveur de la mort. On a un joueur, le premier, à plus de 50 millions, le deuxième, pratiquement à 50 millions, le troisième, pareil, le quatrième, pareil, le cinquième est toujours au-dessus de 35 millions. Franchement, là, ce serveur-là, il réunit le plus de baleines que j'ai vues. Ça brûle vraiment les yeux. En tout cas, les Kraken sont bien de retour sur Call of Dragons. Mais évidemment, ce n'est pas significatif du jeu et les puissances, ça va se lisser avec le temps. C'est au début que ça fait vraiment mal de vous faire éclater par eux. En parlant de début, donc, quel est mon avis Est-ce que c'est un jeu très accepté, Pay to Win Déjà. Et je vais vous dire, hein, moi, pour 825 000, pour être aussi haut, aussi vite, parce que 825 000, je ne l'ai pas fait. Si on était free player, en étant free player, du moins, si j'ai mis 0, je serais beaucoup plus bas. Déjà, au niveau des clés, alors, j'ouvre ce petit coffre en argent. Vous l'avez vu dans la première vidéo que je vous ai fait, et le tirage que je vous ai fait. Au niveau des clés, déjà, on constate que Lilith est plutôt généreux. Regardez, quand je vais faire un tirage, il arrive souvent d'avoir directement 10 cultures légendaires. Vous voyez, j'en ai 10. Ce qui est beaucoup plus rare dans Rock, par exemple, d'avoir directement 10 sculptures Alors là, on peut se dire, oui, j'ai eu de la chance d'en avoir 10. Mais je peux même en avoir bien plus. Hein. Je peux en avoir directement 20. Il m'est déjà arrivé d'en avoir 20. Bon, pour le moment, j'en ai que 10 à chaque fois. Je refais encore un tirage pour essayer de vous en avoir. Bon, là, je n'ai pas de légendaire. Donc, je n'ai pas eu de chance. Je vous rappelle, les tirages, ne les faites que par 10. Et là, j'en ai pas eu non plus. En tout cas... Beaucoup plus chanceux au niveau des tirages des légendaires, c'est ce que je constate par rapport à Rock qui est très pay-to-win. Ensuite au niveau des bundles, pour les prix c'est tout à fait classique. Pour la seconde file, je vous l'ai dit, hein, il faut la débloquer dans vos première vidéo, la seconde file de recherche. Oui, je l'ai donc débloquée et à présent, je m'intéresse aussi au monter davantage mon niveau VIP. Mais ça monte quand même, même sans investir. Mais là, pour le coup, il est quand même préférable de mettre un tout petit peu pour débloquer ce second file. Au niveau des technologies, vous le voyez, je suis déjà en train de faire les t3 alors les t3 ça va plutôt euh, vite mais ça va aller encore plus vite derrière regardez les t4 sont déjà là je vous le rappelle hein, dans rock pour atteindre les t4 c'est quand même plutôt euh, long au départ là ça va on avance au niveau des bundles donc Qu'est-ce que j'ai acheté Qu'est-ce que j'ai fait Donc, c'est très simple. J'ai déjà acheté, vous le voyez, hein, l'offre de départ spéciale. J'ai acheté le premier niveau, le deuxième niveau qui était à, à 5 dollars, je crois. Dans le premier niveau à 5 dollars, le deuxième à 10, le troisième à 19. Voilà tout ce que j'ai acheté sur l'offre spéciale. Au niveau de l'offre quotidienne ou de l'offre spéciale de grande valeur, je n'ai rien acheté, aucun euh, package. J'ai acheté d'autres bundles, les bundles qui ont pop hein, pour les commandants légendaires. Je les ai achetés, je n'ai pas encore tout claqué, mais les bundles à 4,99$, je les ai pris aussi, j'en ai pris 4$. Si on considère tout ce que j'ai mis à ce stade dans le jeu, j'ai été regardé. Hein, je suis autour des 100 euros dans le jeu pour rattraper mon retard. Alors évidemment, j'ai du stock, ça m'a donné principalement des gemmes que j'ai claquées pour mon niveau VIP. Aujourd'hui, mon niveau VIP est bien à 8, ça avance. J'ai claqué pas mal de gemmes sur le niveau VIP. J'ai claqué des gemmes aussi dans le store, le magasin général ici, pour acheter des accélérateurs justement... Pour monter le plus rapidement possible, mon hôtel de ville va arriver au niveau 18 dans 1 jour et 9 heures. Alors là, j'essaye, je claque tout ce que j'ai dedans pour continuer de l'accélérer hein, parce que j'aimerais atteindre... Vous voyez, j'ai toujours mon accélérateur de 7 jours que je n'ai pas claqué. Donc dans pratiquement 1 jour, euh, j'aurai enfin mon hôtel de ville. Ça va diminuer puisque je vais en claquer encore des accélérateurs. Mais de façon générale, vous le voyez, hein, avec une, une, un investissement qui ne reste pas oufissime, mais qui est quand même un petit billet, 100 hein, balles, hein, Eh bien, on peut aller euh, sur quelque chose de raisonnable. Le seul bundle, excepté, si je devais vous conseiller de faire un tout petit investissement dans le jeu, le seul bundle que je vous conseillerais, excepté la seconde file de recherche, hein, je vous dirais, c'est le fonds de développement, les 82 000 gemmes pour 10 dollars, 10 euros, sont à un prix imbattable, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable ce fonds de développement, mais surtout ne claquez pas ces gemmes dans n'importe quoi gardez les biens car vous en aurez besoin pour monter la muraille, on va avoir besoin d'items, vous allez avoir besoin d'acheter pour passer au niveau 25 hein, comme on l'a vu hein, dans le store quand je les regardais avec vous dans la première vi vidéo, les flèches de sentinelle on en aura peut-être besoin, les schémas directeurs pour améliorer les bâtiments de la ville du niveau 24 au niveau 25 à 2000 gemmes, on en aura besoin également donc une fois que vous avez acheté le bundle les 80 000 j'aime gardez les pour arriver rapidement au t5 sans galérer vous allez en avoir besoin c'est exactement comme dans rock il n'y a pas de surprise hein. si vous avez de l'expérience de ce genre de jeu vous le savez c'est la règle d'avoir cet item pour finir sur les petites astuces que vous n'avez peut-être pas encore découvertes ou que vous demandez, dans votre ville, hein, il y a les commandants, les derniers commandants recrutés. Regardez, ils ont des petits points d'interrogation au niveau de la tête. Donc, n'hésitez pas à aller leur parler. Chaque fois que vous allez aller leur parler, vous allez récupérer des petits cadeaux euh, des familles. Vous le voyez, hein, là, je récupère des cadeaux. Le niveau de confiance, il s'est amélioré. Elle me dit, c'est de la balle. Alors, oui, il y a une grosse histoire. Elle me dit, c'est de la balle, tu t'as raison de lui avoir parlé. Allez, va voir ta vidéo pour avoir des cadeaux et surtout une fois que vous aurez vu trois vidéos la récompense sera des sculptures pour le monter donc évidemment il faut le faire vous pouvez aussi choisir de leur offrir un cadeau, alors je vais vous montrer l'item dès qu'il aura fini de parler ils sont beaucoup trop bavards là dessus c'est super, Il me donne des items, vous le voyez, il y en a trois. la troisième, j'aurai mon petit cadeau, bon, au niveau de la voix je m'en contrefous, c'est exactement pareil pour les autres, alors il est passé où il est là, par exemple, lui, je lui donne un cadeau, hop là, voyez, garde-bois, hop là, prends ton cadeau, prends ton cadeau, je peux te donner quelque chose, voilà, je lui donne un petit cadeau, j'ai 23 items, et tac, il passe en niveau 2, ah, un cadeau, c'est super, et ça me permettra, de nouveau, voilà, c'est super, Il me bon, merci de ma gentillesse, et regardez, je retourne le voir, franchement, si vous n'y pensez pas, ça, moi, je n'y ai pas pensé tout de suite, et je l'ai lu, je n'avais pas fait attention, et j'ai vu, effectivement, donc il me dit, ouais, c'est super, tu m'as monté de niveau, je suis super content, je vais encore te lâcher un cadeau et quand vous l'aurez fait trois fois, quand on sera tapé trois fois les vidéos qui servent à rien, encore une fois, on aura les sculptures et on pourra le monter. Vous voyez, je récupère encore des thèmes et j'ai eu les sculptures. Là, ça devait être la troisième fois. Ça fait plaisir et hop là et je regarde et puis je les voix. Bon, les voix, on s'en fout, hein, c'est super. Ça, c'est juste de la fioriture et ça marche pour tous les commandants que vous avez dans votre ville. Au niveau des commandants, je vous rappelle également de ne pas investir, hein, même si vous achetez un petit bundle, hein, sur Lilia. Lilia, elle est totalement éclatée. D'ici peu, elle ne servira plus à rien. Au niveau des commandants qui sont sympas, Halloween est pas mal du tout, de mon point de vue. Hein, je l'ai pas encore monté, mais j'en ai vu des retours qui sont pas mal. Vélin aussi me paraît très bien. Je compte bien les monter et vous en faire un retour. Voilà pour mes impressions, pour les petits tips pour est-ce que le jeu est pay to win. Au final, non, il paraît moins pay to win que Rock. Tout simplement, car c'est pour l'Europe et les états unis que ce jeu a été fait. Ça va se voir après au niveau des batailles. Hein. Pour le moment, on est bloqué dans notre contrée. Nous, au niveau des alliances, on sexe sur notre royaume. Alors, si vous voulez une petite astuce, si ce n'est pas débloqué, enfin une astuce, hein, c'est assez logique. Si ce n'est pas débloqué sur votre royaume, comme moi, le classement, il vous suffit de regarder le classement des euh, alliances. Il vous suffit de regarder qui trosse les premières places. Hein. Nous, quand vous voyez les NTS, les NTV... Hein, mon Avis, ils font partie de la même alliance, les NTS, les NTV, NTS, NTV, NTS, NTV. Apparemment, c'est des Russes. On sait que ça va plutôt être compliqué parce que si vous acceptez euh, notre leader, le premier chez nous après des R&R, arrive après Luciano à 2,3 millions. Il arrive à la 30 e place, donc on est quand même un petit peu en retard. Après, on est bien là, on est une bonne alliance sur le royaume. Donc si vous cherchez un beau royaume, n'hésitez pas à venir sur le 49. Les amis, c'est un excellent royaume. Néanmoins, c'est quand même un petit peu tendu avec les Russes. On va discuter avec eux et je suis sûr que ça va le faire. N'hésitez pas encore une fois à venir me partager vos screens sur le Discord ou en commentaire si vous avez, vous aussi, des méga kraken. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ferai évidemment plein d'autres contenus hein, sur les battles dès que ça va commencer. On devrait avoir prochainement les premières ouvertures de portes, je l'espère. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un